Même si ça n'est pas obligatoire, à vélo on est vulnérable, on est très vulnérable, vulnérable aux autres, hein, aux autres usagers de la route, les motos, les scooters, euh, les voitures, les poids lourds qui ont beaucoup d'angles morts et qui euh, ben, ont du mal à percevoir euh, ces simples vélos euh, qui sont très souvent euh, bord du trottoir. Euh, là,